Bonjour à tous, je m'appelle Anthony, je travaille chez Celsi, aujourd'hui j'aimerais vous parler de notre intégration avec Microsoft 365. C'est bien sûr une intégration qui est totalement native chez Celsi et qui vous donne la possibilité d'utiliser vos mails mais également votre agenda et vos contacts au sein de celle-ci. En effet, vous allez pouvoir synchroniser votre boîte mail Office 365 avec votre compte Celsi. Vous pourrez donc visualiser indifféremment depuis celle-ci ou depuis Office 365, vos emails car la synchronisation est bidirectionnelle. Vos mails qui vont être envoyés depuis votre compte celle-ci partiront via votre boîte Outlook. Ainsi, vous retrouverez vos mails dans celle-ci et dans votre boîte Outlook. De plus, vous pourrez bénéficier de la délivrabilité d'Outlook. À la connexion de votre compte, vous aurez la possibilité de récupérer l'historique. Cet historique sera récupéré et trié par celle-ci, client par client. Vous allez également avoir la possibilité de synchroniser votre agenda et vos contacts. Pouvoir utiliser vos agendas Office 365 ou Outlook directement depuis votre compte celle-ci. Vos agendas seront visibles depuis votre compte celle-ci. Vous pourrez donc piloter l'ensemble des événements depuis votre interface. Pour que l'utilisation soit optimum au sein de votre société, il faut que les différents utilisateurs celles synchronisent également leur agenda et contacts Outlook et que chacun des collaborateurs donne accès à son propre agenda pour que chaque personne de votre organisation ait accès aux agendas de ses collaborateurs.